Bonjour, je suis Régis Samon, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de vente et en accompagnement à la création d'entreprises rentables. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient très souvent comment protéger son idée de business. C'est une question qu'on me pose très souvent, mais je vais vous décevoir d'entrée de jeu. 99% des cas d'idées de business ne sont pas protégeables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous prémunir qu'on vous pique votre idée de business. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, vous surestimez l'originalité de votre business. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs que moi je reçois et tout ça, ils pensent tellement que leur idée est originale que ça vaut la peine d'être protégé. Parfois, ça vaut même pas la peine d'être protégé. Parce que l'idée n'est même pas originale. Grâce à des idées qui sont originales et qui sont protégeables, la plupart des idées que vous avez, vous les confondez. C'est pas l'originalité, c'est l'opportunité du business. C'est-à-dire que c'est secret. Voilà, ce n'est pas une innovation. C'est juste le côté secret de l'idée pour qu'on puisse le réaliser soi-même sans que d'autres piquent l'idée. Donc, vous pouvez protéger, on va dire, l'opportunité de business, mais même pas l'idée en elle même parce qu'elle n'est pas si originale que ça. Moi, la plupart du temps, ce que je vois, ce n'est pas aussi original que ça. Et puis, la deuxième raison pour laquelle vous ne pouvez pas protéger votre idée, c'est que vous-même, vous ne savez pas quest ce qui est protégeable ou pas. Vous n'avez pas de connaissances approfondies de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous apprendre qu'est-ce qui est protégeable dans votre idée de business et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner comment il faut gérer et protéger votre opportunité. On va changer le thème pour cette vidéo. Comment protéger votre opportunité de business. Alors ce que je vais vous donner, ça vient de l'OIP, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Dans chaque pays, il y a un office qui est chargé de la protection des idées, de la protection des inventions. Et chez nous ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'OIP, le siège africain se trouve, si je ne me trompe pas, au Cameroun, qui est l'OAPI, qui est l'Office Africain de la Propriété Intellectuelle. Voilà, dont le siège se trouve au Cameroun. Je ne sais pas s'il a été déplacé entre temps. Voilà les idées qui sont protégeables. Première catégorie d'idées protégeables, ce sont les inventions. On parle de brevet d'invention. Une invention, c'est quoi C'est une chose nouvelle. Une chose nouvelle, un produit qui est reproductible sur le plan industriel et puis, il y a un certain nombre de critères qui n'ont jamais été publiés dans le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Ce ne sont pas nos idées des business. Donc, par exemple, moi, je vais me lancer dans une crêperie parce qu'il n'y a pas de crêperie en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique. C'est quelque chose qui marche en France. Donc, je vais envoyer ça. Donc, mon idée originale, je vais protéger ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une idée originale, ça. Ce n'est pas une invention. Qu'est-ce que vous avez créé sur le plan technique Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un jeune qui a breveté son invention. Il a créé, je crois, une souris informatique pour les gauchers. Donc, ça, c'est une invention ou bien un clavier informatique pour les gauchers. Des choses comme ça. Une petite anecdote, j'avais une assistante qui était gauchère. Elle elle utilisait sa souris du côté gauche, donc elle est obligée de mettre, de tordre son ordinateur et son bureau carrément sur la droite, en diagonale, parce qu'elle était plus à l'aise pour saisir ses objets, travailler avec sa souris, déplacer son clavier, parce que tout était fait pour les droitiers, y compris les retours informatiques, euh, les, les petites parties de bureau où on place l'ordinateur et tout ça, alors qu'elle était gauchère. Donc, elle était obligée d'inverser carrément son bureau. Donc voilà des inventions. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie que vous pouvez protéger, c'est votre marque. Votre marque, c'est quoi par exemple, c'est le nom de votre produit. Un produit que vous avez créé, j'appelle ce produit-là Festival des Grillades. C'est un produit, c'est un concept. Pour ne pas que d'autres agences de communication copient Ma marque, et trompe le consommateur pour dire « Bon voilà, on est en train de faire un festival des grillades ici. » Ou bien le FEMUA, ça c'est une marque. Le festival des musique urbaine d'Abidjan, créé par Magis System et Asalfo. Donc voilà, ça ce sont des marques. Vous avez créé un produit, trophée, un produit, euh, voilà. Ça ce sont des marques que vous pouvez protéger. Vous pouvez protéger votre nom commercial, numéro 3. Le nom commercial, c'est le nom de l'entreprise. Par exemple, cabinet MP, vous pouvez le protéger. Sinon, quelqu'un peut appeler son cabinet cabinet MP. La preuve, bon, ce pas un cabinet MP, mais il y avait une association chrétienne qui s'appelait AMP, hein, Abraham-Marie Pio. Alors, ça n'a rien à voir avec un mot marketing pratique, mais ça s'appelait AMP. Voilà. Vous pouvez protéger les indications géographiques. Les indications géographiques, c'est des produits qui sont d'une origine dont la qualité et la notoriété sont connues. Par exemple, cacao de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas prendre du cacao de l'Indonésie et puis marquer sur le sac que c'est le cacao de Côte d'Ivoire. Parce que le cacao de Côte d'Ivoire a une origine, a une qualité, est protégée. L'artiquette de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train de protéger ça. Parce qu'il y a des gens qui font de l'artiquette et puis mettent l'artiquette de Côte d'Ivoire pour tromper le consommateur. Le vin de Bordeaux, Hein, les vins, vous voyez, sur les bouteilles de vin, on met appellation d'origine contrôlée ou d'origine protégée. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre Bordeaux sur n'importe quelle bouteille de vin pour tromper le consommateur. Là, on peut protéger l'origine, on peut protéger l'indication géographique qui est liée à un produit ou à un service. Voilà. On peut protéger aussi les dessins et les modèles. Ça s'adresse à tous les artisans. Hein. Par exemple, ça, ça, vous pouvez protéger ça. Ça, je l'ai acheté à Bassam il n'y a pas longtemps. Donc, euh, si vous ne voulez pas qu'on copie votre modèle, vous pouvez protéger ça à l'OIP pour ne pas qu'un autre artisan reproduise ce modèle-là et le vende. Vous pouvez protéger, les architectes peuvent protéger leur plan, leur plan de maison. Si vous avez créé un plan dingue qui est original, vous ne voulez pas qu'on vous copie le plan de maison, vous pouvez protéger votre plan de maison. Donc, ça... Ça s'adresse à tout ce qui est dessin, tout ce qui est modèle. Vous pouvez dessiner, ceux qui sont créateurs de bandes dessinées, ils peuvent protéger leurs dessin. Ensuite, l'avant-dernier, la variété végétale. Ça, ça s'adresse aux agriculteurs. Vous êtes un génie, vous avez combiné des sémences pour créer une nouvelle variété de produits, de plantes, de fleurs. Vous pouvez protéger votre variété végétale. Et puis enfin, les circuits intégrés. Donc ça, ce sont les puces électroniques avec des fonctions qui font plusieurs, une ou plusieurs fonctions électroniques à la fois, donc vous pouvez protéger ça. Intel, c'est un circuit intégré. On parle de i7, on parle de Cordio, c'est des circuits intégrés, c'est des puces informatiques qui sont brevetées qui sont protégés. On ne peut pas les copier comme ça. On est obligé de les acheter comme ça ou bien voilà. Donc voilà un peu ce qui est protégeable. En dehors de ça, vos idées de business, ce n'est pas protégeable du tout. Ça, il faut euh, s'en rendre compte. Et qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil La première des choses, si vous avez une idée de business, c'est de la mettre en application le plus rapidement possible. C'est la seule façon et la plus efficace de protéger votre opportunité de business. J'ai une idée, je ne veux pas que quelqu'un saisisse l'opportunité avant moi. Je la en application, c'est tout. Voilà. Ne pensez pas que vous allez la protéger. Cette idée-là n'est pas protégeable parce qu'elle rentre pas dans le cadre de ce que je vous ai cité, de la propriété intellectuelle qui encadre ça. Ah. Deuxième conseil, n'en parlez pas à tout le monde. Voilà. Vous voulez pas qu'on vous pique votre opportunité de business, mais n'en parlez pas à tout le monde. Par exemple, il y a une opportunité de business, vous voyez que dans votre immeuble, Professionnel où vous travaillez, il n'y a pas de point de vente Orange Money. Ça, c'est une opportunité de business. Ce n'est pas une idée qui est protégeable. Soit vous mettez en application rapidement pour que tous les gens du bâtiment viennent faire les transactions Orange Money chez vous, soit vous n'en parlez à personne, vous gardez ça secret jusqu'à ce que vous la mettiez en application. Si vous voulez parler de cette idée à quelqu'un, parlez-en uniquement qu à des experts dans le domaine. D'abord, des experts qui n'ont pas intérêt à être des concurrents, comme par exemple les banquiers, qui sont là pour financer votre idée. Donc, les gens. On pense que par exemple les banquiers aiment voler des idées. Ça arrive, mais vraiment c'est très rare. Le banquier s'en fiche de votre idée de business, surtout qu'elle n'est pas aussi originale que ça. Donc vous avez donné une opportunité. Bon. Ou bien les experts en entrepreneuriat comme nous, nous on n'a pas intérêt. Nous-mêmes, on a des idées de, de business. Notre entreprise est une idée de business qu'on on exerce. On n'a pas intérêt à venir voler vos projets. Au contraire, on va vous accompagner pouvoir tester votre idée parce que même si vous cachez et que vous l'exécutez sans en parler à quelqu'un c'est que vous êtes sûr que l'idée est bonne voilà et si jamais elle n'est pas bonne bon c'est vous qui aurez perdu votre argent mais si vous voulez tester votre idée donc vous en parlez à des experts qui peuvent vous dire ah non tu tu n'as pas vu cet aspect là mais ça va pas marcher parce que parce qu'il y a tête tête tête donc voilà les personnes à qui vous pouvez parler sinon le mon conseil n'en parlez pas et exécutez réaliser directement votre idée de business si vous êtes sûr de votre coup. voilà ce que je voulais vous dire, si vous avez des idées de business et vous savez pas comment les mettre en œuvre, nous avons ici au cabinet un programme d'accompagnement qui va vous permettre de valider vous-même votre idée de business, si elle est bonne ou pas bonne. On va vous apprendre à vendre, c'est la deuxième compétence qu'on va vous apprendre, comment trouver les clients et puis vendre. Et puis à la fin, comment gérer votre entreprise au quotidien, gérer votre temps, gérer les finances et puis gérer l'entreprise, les ressources humaines. Donc euh, voilà, je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Conclusion, une idée de business, ça ne se protège pas si on n'est pas dans le cadre de l'invention de brevet, de la marque, du nom commercial, de la variété végétale, de l'indication géographique ou l'origine contrôlée du produit, du circuit intégré ou bien des dessins et modèles. En dehors de ça, exécutez votre business et n'en parlez pas à tout le monde. Je je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye